Aujourd'hui, j'ai senti le printemps pour la première fois de l'année. C'était un sentiment solaire. L'air circule entre les fenêtres ouvertes. Le bleu du ciel est électrique. Le passage d'une saison à une autre est un sentiment étrange. Les portes s'ouvrent. L'eau éclaire. Mes yeux sont cernés. Tu sais, même si, parfois, les horizons s'effacent et mes chemins s'égarent, j'ai déplié les voiles. Le vent porte un message. Cette mélodie-là s'est posée quelque part. Le printemps, pour moi, sonne comme un ré majeur. il y a quelque chose que j'ai envie de faire depuis des années et que je n'ai jamais fait alors que ce serait pas si compliqué que j'ai tout ce qu'il faut pour le faire et voilà c'est euh, un zine de poésie et de photographie ce serait de la photographie argentique donc de, de, photo jetable de préférence et euh, des poèmes alors soit des paroles de chansons dont je ne me suis pas servie et que je revisiterai en, en, en poème en fait en poésie ou alors vraiment des poèmes que j'ai pu écrire parce que j'ai beaucoup de matière, j'ai beaucoup de choses qui dorment dans mes carnets et là j'ai retrouvé un poème aussi que j'avais fait en vidéo qui s'appelle Tous les oiseaux sont revenus alors peut-être qu'il faudrait que je... Euh... Peut-être qu'il faudrait que je modifie un petit peu, quelques, quelques petites choses de ce, de ce texte, mais vous voyez, et euh, illustrer avec des photos. Dites-moi s'il vous plaît, si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Vous pouvez simplement écrire oui en commentaire. Tous les oiseaux sont revenus. Leurs ailes ont glissé contre l'air. Ils se sont perchés sur les dunes. Puis ils ont regardé la mer, c'était troublant et la pluie ne s'arrête plus, elle a inondé les étoiles, un monde entier a disparu, évanoui entre les voiles de son torrent. Quoi? Il n'y a personne. Ah! Il est quelle heure la 1h du matin? Euh. Il heure Moi je me suis retrouvée dans la grotte. Putain, pas un bruit. Oh. Rien. Ça m'a rappelé les catacombes, quoi. C'est mmh. le silence total t'entends ton sang qui va dans tes oreilles, quoi. Mmh. Je suis très contente parce que j'ai trouvé enfin un journal dans lequel je vais pouvoir faire de la peinture, du dessin, possiblement de l'aquarelle, même si en ce moment je suis surtout sur l'acrylique. En fait, j'ai un petit peu galéré à trouver ce genre de journal parce que moi ce que je cherchais, c'était vraiment un support sur lequel je pouvais travailler avec... Euh, plusieurs médias différents, bah, surtout la peinture quoi, parce que la peinture ça fait gondoler hyper facilement le papier, il fallait que j'ai un papier assez épais et, euh, et tout ce que je trouvais dans les magasins autour de moi et même sur internet c'était euh, des euh, carnets avec des anneaux, donc des carnets à spirale et j'avais vraiment envie, j'ai <rire> un peu le fantasme du art journal comme je peux voir sur youtube certaines personnes le faire où c'est comme vraiment un journal comme ceux dans lesquels j'écris et tout mais avec euh, des dessins, des collages, des peintures. Et j'ai finalement réussi à trouver un journal bien, donc c'est Stillman and Byrne Zeta Series. Je vous mettrai le lien si vous voulez vous le procurer en barre d'infos. Et j'ai hâte de le commencer. Dans mon idée de faire des zines, euh, tout d'abord de poésie et de photographie. J'aimerais bien aussi en faire comme j'ai pu déjà le faire auparavant, un zine art journal. Et pour ça, j'ai besoin que le support soit tout d'abord sur papier pour ensuite le scanner parce que c'est quelque chose que je préfère faire. C'est un, un rendu visuel que, que je préfère vraiment, le, le zine 100% scanné. Je voudrais vous faire juste un petit rappel pour ceux qui regardent la vidéo et qui savent pas forcément ce que c'est qu'un zine. J'en ai sorti trois. Donc euh, si vous voulez avoir des exemples, vous pouvez aller voir euh, mon dernier en date, donc euh, celui-là. C'est euh, des extraits de mes journaux, euh, de mes brouillons, dans lesquels j'ai écrit les paroles de mon dernier EP, Souvenir d'un orage. Et en fait, voilà, un Zine, c'est tout simplement un petit magazine qui est euh, fait un peu à la main, un peu chez soi. Bon là, j'ai fait imprimer par un imprimeur, mais ça reste très simple. Ce sont des pages imprimées, euh, pliées et agrafées. Donc le dernier en date que j'ai fait c'est pas du tout, euh, c'est artistique mais c'est pas très visuel, il n'y a pas beaucoup de, de dessins ou de choses comme ça. Par contre euh, je vais vous montrer un exemple d'un zine que j'aime beaucoup, c'est par Ghostly, pareil c'est une youtubeuse que j'adore qui pour le coup elle est dessinatrice et elle fait beaucoup de zines. Donc si vous voulez aller voir aussi vous aurez le lien en barre d'infos et je me suis procuré celui-là, je le trouve magnifique, c'est euh, des textes et des dessins. Et ça pour moi c'est un exemple, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment réussir à réaliser et pourquoi pas vous proposer dans le futur. Et euh, en ce moment j'ai quand même pas mal d'idées, pas mal de projets, il faudrait que je réussisse à m'organiser pour mettre tout ça en œuvre. Euh... En fait, là, il faudrait que demain, j'aille m'acheter le fameux cahier dans lequel je vous parlais, euh, dont je vous parlais dans ma, dans ma vidéo précédente, vous savez, mes grands cahiers à petits carreaux. C'est très important que ce soit à petits carreaux. Et voilà, c'est dans ces cahiers-là que je, que je travaille pour, euh, pour mon projet musical, euh, que ce soit paroles de chansons ou écrire mes objectifs. Euh. Ben là, par exemple, j'avais déjà écrit une page, là, il n'y a pas très longtemps, d'objectifs. Il faudrait que je le refasse parce que ça a un petit peu changé depuis. Donc il faudrait que je m'achète un nouveau cahier. Demain je vais faire ça et que je m'écrive bien tous mes objectifs. Donc je vous, ça. je vous montrerai ça demain. Mais là en gros sur cette page là j'avais écrit que mes objectifs à long terme c'était d'avoir un set de reprise avec des arrangements, et avec la loop station, avec des nouveaux morceaux. De me former au marketing musical, d'avoir le code de la route. Donc ça c'est bon, c'est fait. Euh, de reprendre les vlogs et de reprendre le yoga. Bon, le yoga, ça n'a rien à voir. Moi bon, suis ça un petit peu à voir quand même, parce que c'est bien d'être en, en forme. Mais euh, j'allais dire, ça n'a rien à voir avec mon projet musical, en gros. Reprendre les vlogs, c'est fait. Donc voilà, et puis après, euh, ce que j'aime bien faire, en fait, c'est me donner des gros objectifs à long terme, et ensuite les diviser en petites actions à court terme, réaliser à court terme, et ensuite organiser ça dans un planning. Donc demain, je vais me faire euh, ça. Ça va être important parce que... Euh, parce que ouais, il y a plein de trucs sur lesquels j'ai envie de, de bosser en ce moment. Et, euh, et c'est cool parce que j'ai déjà réussi à reprendre ces vlogs et ça, ça me tenait vraiment à cœur. Et je suis sur une bonne lancée. Je sais pas si vous vous rappelez, au début, là, des vlogs, j'étais au fond du trou. Et j'avais vraiment zéro motivation, zéro euh, envie euh, de m'y mettre. Et en fait, vous voyez, euh, je me suis forcée et ça marche. Parce que c'est un cercle vertueux où, où en fait, au début c'est dur, mais quand je compose, quand je fais du montage, quand je, quand je fais des choses vraiment 100% authentiques, 100% qui viennent de moi quoi, que ce soit écrire ou quoi, n'importe quoi d'artistique, ben ça me fait automatiquement me sentir bien. Et c'est pas forcément en lien avec, euh, avec euh, si je suis contente de ce que je crée ou pas, en fait, si ce que je crée me plaît ou pas. C'est pas en lien, en fait, parce que le simple fait de produire, même si ce sont des choses qui ne me plaisent pas, ça me fait quand même me sentir mieux. Et ça, je trouve que c'est un point crucial, parce que euh, je pense qu'il y a un moment dans ma vie où j'ai passé un cap par rapport à ça, c'est-à-dire que euh, quand je créais, j'avais toujours peur de me décevoir et du coup d'arrêter et de et de mauto un peu, de me sentir trop mal et déprimée à cause du fait que ce que je crée n'était pas à la hauteur de mes attentes. Et quand on est un artiste, euh, en règle générale, c'est qu'on a quand même euh, certaines attentes par rapport au résultats, c'est qu'on est inspiré par des artistes qu'on aime et donc du coup on a un peu un goût qui est, euh, qui est affûté et, et on a envie d'arriver à cette, à cette hauteur-là en quelque sorte et on n'y arrive pas du premier coup parce qu'il faut qu'on s'entraîne et ça peut être un sacré blocage de ne pas arriver directement à, cette, euh, à cet objectif qu'on a. Euh, mais euh, le jour où je me suis dit que vraiment ce qui était très important, c'était avant tout de créer, et pas forcément de créer des bonnes choses, et que, et que la satisfaction euh, première, euh, bah, je pouvais aussi l'avoir juste par l'acte d'exprimer de, des choses, et aussi que euh, les choses qui ne me plaisaient pas euh, directement, euh, une fois qu que je les ai créées, euh, si je vous porte, si porte un jugement direct sur ces choses-là que je me dis ça me plaît pas, en fait c'est pas gravé dans la roche, <rire> c'est pas gravé dans le marbre, c'est euh, avec du recul, et avec euh, ouais, du temps, du recul, un peu de, un peu de, de, de bienveillance envers soi-même aussi, euh, ces choses-là peuvent nous plaire en fait. C'est-à-dire que si on est, par exemple, je vais l'exemple de l'écriture, si on écrit quelque chose et que sur le coup on trouve ça vraiment débile, qu'on le met dans une boîte et qu'on y revient une semaine après, on va trouver des petites choses qui nous plaisent, des choses à creuser et, et ça va nous faire construire euh, quelque chose au fur et à mesure. Donc euh, peut-être que c'est quelque chose qui peut vous servir à vous aussi, je sais que c'est une chose que je répète pas mal sur ma chaîne, mais pour moi c'est très important. Euh, le résultat, la qualité du résultat, compte peu en fait. Ça compte, c'est sûr, quand on a un objectif à long terme, qui est celui de partager ce qu'on fait, ou peut-être de gagner de l'argent avec ce qu'on fait, évidemment que ça compte. Euh, mais pour arriver à cet objectif-là, il faut passer par des moments où euh, on fait des choses qui ne nous plaisent pas, et on doit se sentir bien tout au long du chemin. Et je suis persuadée euh, qu'en tant qu'artiste, la chose dont on a le plus besoin, c'est de créer et pas d'être de... satisfait par ce qu'on crée euh, directement en fait. Et j'en ai fait l'expérience, je pense que quand on réussit à passer un peu cette barrière-là, de, de l'auto-jugement qui est très dur, et ben après on a peut-être d'autres problèmes qui se posent, mais plus celui-là. En tout cas, moi j'ai plus celui-là, moi j'ai le problème actuel de euh, me mettre en route parfois, de la flemme en fait, qui cache autre chose. La flemme c'est jamais euh, que de la flemme, mais euh, mais pour le coup moi je pense que j'ai plus une peur de la réussite. C'est-à-dire qu'on peut avoir la peur de l'échec et la peur de la, de la réussite, et euh, et pour le coup moi je pense que j'ai plutôt peur de la réussite, et c'est un peu fourbe, mais bref.